Depuis l'élève a à jouer, il y a 5 fois. Il a 5 de photos. Il y a enquête sur Delma. Il a Delma. Il a a Enfin, il peut faire essentiellement la nouvelle là pour aujourd'hui, qui c'est 3 février 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous avoir avec moi. Vous connectez Pigorézo à Sofiatifi 83. C'est le moment pour me informer, mes nouvelles là, en détail. La police a annoncé 20 tempêtes dans le pays d'Haïti. Ils ont commencé à marcher sous bandits soltant. Plusieurs nègres, mariés, coucrabs. Et c'est parmi eux plusieurs jeunes garçons qui l'ont gagné dans le kidnapping, assassinat, Tout le monde vole, amène, amène, pour être capable de survivre dans le pays. Un pays qui virait pratiquement un gangster. Dans la Tibonite, bagayo en pile, policier yo annonce yo pral veille journée la pour capable commémorer mon mémoire. Cette police qui est tombe dans le et un pile moun déjà rangé koyo pour participer dans la nouvelle sa. Nous pralè dans sa qui gen exact insécurité nan la coupe au prince plusieurs bandits tombés en babal la, la, la police et c'est ça qui vient nous selon sa nouvelle yo rapporté. Genye tout dans la zone sud là à de par parole la fait commencer toujours la police Tant de et ces bandits qui a commencé à tomber. Zone Raboto, Cité Soleil, Tigouave, pourquoi pas. Canaran, Cité Soleil, c'est même coup de manchette là. Et puis, n'importe Prince, c'est Rat-Marie. Opération Tornade là, commencé. France LB décidé pour le bail opération après drame qui a passé dans coin pays. et y a en On a écouté plus information et détail détails dans le journal là pour aujourd'hui. Restez connecté en Samaréna ou sous Sofia TV. 83 Réseau et formations. Pas oublier, abonner, si vous pouvez faire ça, tout détail à Claude, Abvini, chaque jour, bon Dieu, mettez, et nous content que vous rejoignez nous, ou faites partie de famille, pas la police, dans le pays d'Haïti, mettait dehors premier bilan sur so, l'opération Tonade 1, que le chef, petit bout de pe, temps, PNH, a annoncé. Premier bilan, opération que la police effectue, nan, a effectué dans le pays d'Haïti, dans le cadre opération qui portaient nom Tonade 1, en réponse avec Zach Boditis qui a fait état de six individus, ils arrêté sept autres petits C'est le bilan que PNH baille. en a beaucoup de coups de balles avec la police. Dans plusieurs opérations, la police mène dans le pays, ensuite spécialement dans le presse. Il y a un fusil d'assaut à quatre pistolets qui saisit, selon père les annoncé qu'il récupérait un camion marchand. Activement recherché dans le cadre d'enlèvement, braquage, association malfectée, nous nous. Avec Giovanni deux M. Sao pélit la vie au nambou quand écoute balle avec la police jeudi 2 février 2023 ça veut dire hier dans zone Chapini yo présenter monsieur Sao comme membre groupe gang Kanagan avec Rosenbeck pé tous les tout individu que yo tué dans zone de il y a un patrouille blindée, la police. La police a informé qu'il y a une organisation criminelle, Katsama Ozo, qui a opéré dans la zone du Val ak raket mouri nan avec Raquette qui est dans un bouc coups de balle avec un agent la police sans préciser dat la date. Selon l'autorité de la police, il y a une opération qui menait tout dans la commune de Tabar, vendredi 27 janvier 2023, qui a été une opération alias Tizo, été une opération qui a été une opération qui a et de l'autre côté, il Hervé Célestin alias Tibla M4, Wensky uh, avec Lickner Berger, Mounsaou, jeune Aristotel, pour association malfaite. Dans une bon repos, toujours dans Port-au-Prince, il y a Noël Sandino qui a complété liste de personnes qui mercredi 1er février passé pour détention d'armes illégales. Avec l'usage de toutes qui a fait usage faux et un écriture. Pendant l'arrestation, il a été saisi un pistolet 9 mm sur lui-même. Mais pour la zone latino-latino, pour qu'aucune opération, tonade de les mêmes m'ont présenté, il n'y a pas eu aucun détail, tout sous commissaire, sous commissaire, il y a peine, il y a des bandits, il y a même un tacazé dans Antonade Payon. Vérité sous tambour, c'est toute nouvel nouvelle pays, il y a nouvel international dans 30 minutes. 63.5 Radio Pyramide, chaque jour, ne fait rien était rapport qui publié dans dernier jour d'après un dernier rapport qui sorti qui publié qui est 11 pages que organisation cap pays qui c'est défenseur au il a fait qu'on 64 qui perdit la vie au mois de janvier pour janvier qui passé là dans 64 18 policiers qui mouraient avec balle structure que une augmentation cas assassinat le pays d'Haïti puisque caillou mon victimeio qui sorti dans année 2022 et e nous getan nous getan fait 64 pour mois de janvier 2023 ça a montré que guen un pile monde qui a assassiné pendant année 2023 mais elle parlait de policier parmi au guen 18 policiers qui t'a perdu la vie. Eh, les parlait de 17 janvier qui se passé avec des policiers à Lafon, 25e promotion, qui te mourir avec balle dans la zone, n'importe quoi il y a un policier Jonathan Jolie qui était blessé avec balle et dans la zone, il n'y a pas écarté ça le 26 janvier à tout, dans la zone de le 25 janvier à côté, il y a plusieurs policiers, sept policiers sont mourir dans le zone coup, comme le département de l'Asie Bonitlan et c'est qui a opéré dans la zone d'après, la dernière information nous nous fait Yon, et collier tout qui assassinait avec nan kou, nan Le collège Carado Haïtien N'importe au ça 26 janvier, au minimum Le policier qui perd la vie Le policier, ça c'est Noah Ben, Louis Donaldson euh, Innocent, Maclès Abadin, Félix Adjem Junior, Camille Pierre, Luc Eliezer, Wiklem et euh, Séniclas, saint juste Ronald, Rigo Arrington, Dudley Lafont, Demse Denis, Jean-Daddy Previlis, Jonathan Jolique, blessé, Jean-Gardi Joseph, Pascal Guillaume, Ak Osney, mais en Dieu, c'est non Mounsayo qui t'a perdu la vie, yo, gen, yo, eh, gen, 16 détenus tout qui t'a mort dans la prison euh, civile Gonaïve et que au a dénoncé comme un assassinat. Pour lui-même, c'est un massacre qui été fait dans la prison civile Gonaïve. nous à l'autre point de domine l'actualité, nous allons aller dans la ville de et une visite qui été faite à la ville Gonaïve, Une délégation qui a en tête et l'inspecteur général Paul Thomas a visité prison civile de à, à, à, à, à et côté délégation, ça, et je parlé avec diverses personnalités, et qui, nan la police, divers, policiers, délégation, hein, que Paul Thomas a rencontré, à hier, jeudi, 2 février 2023, avec policiers, pour des qui, non, commissariat, ville, go, 9 jours, après, policiers, cette euh, 7 policiers, as dit la assassinés, dans le commune, dans 25 janvier passé, l'inspecteur hein. Inspecteur général, Paul Thomas, qui, pas de les voiles, enregistré, déclaré, encore, ça a été fait, pour capable, ben, d'oléance, policier, a, qui, c'est matériel pour le travail, Zam munitions, chaublendi, les jackets. Et pour être capable de remplir mission yo avec plus condition so de travail tout policiers yo demandé augmentation effectif policier yo dans sous commissariat yo qui gagne dans département la Tibonite là policiers yo qui t'es dans un côté ça fait qu'on est pas gêné causé installation yon nouveau directeur départemental qui t'es parlé dans un côté ça la fois qu'on est t'es gêné commissaire gouvernemental juridique sur Villebonaiville là médecin gaziers ça qui t'es présent dans un côté là après ça délégation t'es allé visiter famille policiers qui était mort, mercredi 25 janvier, passé en Alliancourt pour la famille qui était dans la zone Kassolaire. N'a pas l'air l'autre point dominant actualité, l'actualité, hein, mais qui vient pour avec eh, dossier policier. Babi Sénatus, c'est se nos policiers dans la ville uh, Gonaïve qui annoncé qu'on veut symbolique qu'on a organisé un commissariat, uh, plutôt sur place des Martelans de Toulabode, je ne vois le 3 février 2023. Dans mémoire six policiers qui étaient mourus dans la commune Liancourt en bas de balle, vendu 25 janvier passé, avec un autre qui était après le mourir dans l'hôpital. Babi Sénatus a uh, profité dans ce yumis, uh, tout un secteur a pour participer à l'activité de cap dérapée à partir de 4 jours Sous vendredi sur place matin de tout la bord rapporter dans sa gen pou avec dossier assassinat ou bien dossier policier yo gain élèves yo qui continu manifester dans derniers jours nous constater surtout dans Balati plusieurs élèves manifester pour euh, e montrer mécontentement et pour solidarité solidarité tout bay uh, policiers pour ça qui était passé hein. donc uh, plusieurs dizaines moun qui fait partie regroupement uh, uh, plutôt uh, et plusieurs élèves continuent faire manifestation dans ville pour témoigner solidarité avec les policiers. C'est comme ça, l'élève élèves collège à la lumière ont fait une manifestation à jeudi 2 février, à côté de la fleur et puis prendre la parole pour encourager les policier policiers. Les policiers qui étaient là, c'est ton agent Edmo, ont démontré reconnaissance envers les élèves. Nous allons voir le reportage à la collaboration de Milsa Madelis. collège Mère c'est le collège de la lumière qui prend la rue 2 février 2023 pour prendre direction au commissariat pour porter solidarité par les policiers qui ont des difficultés. Les élèves qui prennent la parole dans le commissariat, demandent aux policiers de pas décourager les élèves avec eux pendant que les gens ont remis leurs jeunes mémoire policiers victimes. Bon nombre sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Tel est le cas de ces sept derniers dont les cadavres sont livrés aux chiens. Quelle humiliation! Quelle frustration, quelle déception, quelle souffrance, quelle affliction pour leurs compagnons d'hommes, pour leurs parents, pour leurs amis et pour nous qui sommes des élèves, des jeunes aspirants à être nous aussi au service de notre pays dans un domaine quelconque. Nous vous prions de recevoir cette jette de fleurs pour honorer la mémoire des disparus, que leurs âmes reposent en paix et à vous du courage, de la détermination pour continuer à œuvrer pour le bien de tous les autres. You know it, Mojo, pour la parole, pas satisfaction pour solidarité ça. les collège lumière Nous allons toujours aller dans un groupe de travail, Na -le -a nous, là, nous. -jou fait n'aille. N'importe qui, nous rentrer dans nous. Je ne n'avons pas fait ça. Ce n'est pas sans raison. Au plus haut niveau de l'État, il y a poussé de nous aller. Combien d'élèves nous mitan mis en qui pas décidé de rester dans le pays là? Combien d'élèves nous là, a mis en qui devenus policiers Combien de élèves n'ont nous là tout? C'est ça qui fait moment arrivé pour nous mettre ensemble, pour nous libérer le département là de là. Yo la Tibonite. Merci. policiers ont annoncé qu'ils dans la qu'ils demain vendredi 3 février 2023 pour continuer de demander matériel, munitions, pour avoir une réponse à base de dans la localité de la Tibonite pour que les policiers ne soient pas en train commissaire gouvernement de la Tibonite, M. François Vinson, Voyons l'invitation par l'agent exécutif intérimaire Mérilien Koua, Monsieur Ducamel merci pour m'avoir dit là pour venir répondre à l'accusation générale qui s'en fait contre lui. Mais c'est un pays la ministre, effectivement, comme gouvernement Petit-Boutanville-Saint-Maclan, Mette Vincent-François, convoqué, locataire commune, mairie commune, Lyon-Courant, du camel Merci, que, pour le présenter, dans paquet tribunal première instance, mercredi 8 février, cap Chef paquet petit Boutan, saint maclan Mette Vincent-François, pour la questionner, président conseil municipal, Lyon-Courant, du camel Merci, sous lien, l'État gagné avec chef gang, base gang, Griff Savien, Luxon est là. Commissaire Benson dit confiant et il espère situation s'adapter une situation qui en pays, surtout côté policier ou presque pas en activité. Adapter une anomalie pour permettre audition locataire mais il est en courant rive est mercredi 8 février En temps de déclaration, commissaire gouvernement petit bout de temps. c'est Maclan. Maintenant Benson François. Effectivement, on a convoqué président conseil municipal d'Irakoua pour mercredi 8 Paul Vin répondre à question de la justice sur message vocal qui viral sur les réseaux sociaux, qui a dénoncé le commune qui demeure l'équipe qui a opéré dans sa vie. Et sur base de ça, nous avons invité pour le 8. C'est parce que par rapport à la réalité, la question de sécurité dans la commune de Saint-Marc, avec mouvement policier ça les laissé à désirer, et pour nous by temps, pour peut-être nous capables un climat de sécurité qui est propice, nous inviter pour le 8. Palais de justice n'a pas fonctionné depuis jeudi 26, parce qu'après incident, Crime odieux, ça. Policier, au cap fait mouvement, t'es lancé gaz lacrymogène, et y'a eu un bon bon qui t'a l'éclaté dans la cour parquet. Pas pour petit personnel, non pas victime. Nous campé travail depuis jeudi. Nous pas jamais qu'on réouvre parquet, puisque on connaît commissariat les li limitrophes à parquet. Et policier, jusqu'à maintenant, ont montré aux émotifs, ont frustré, eh bien, on a pour suivre comportement y'a avant nous yu... retourner. On a des déclarations, commissaire pour Tiboute, de Saint-Sé Maclan, maintenant Vincent François. Nous avons quitté département la Tibonite, nous parlons dans le département de nos pays. Leader parti politique, Dessaline, Moïse Jean-Charles prend reprendre la mobilisation en contre premier ministre Ariel Henry à jeudi 2 février dans ville au Cap département nôpuy no il était sous pas collis manifestant il tenait en main drapeau pays la Russie avec drapeau rouge et noir et qui ses couleurs drapeau petite de saline manifestant il tenait en pile pancarte nom mais qui était marqué diverses revendications plus d'état cause pendant nous Jean-Claude Jeffrey, depuis le département nôpuy no Leader de de Salinas, Moïse Jean-Charles, décide de reprendre la mobilisation contre le Premier ministre Ariel Henry à jeudi 2 février. Lui-même a plusieurs sympathisants manifestés dans la Rio Cap. C'est toujours dans André S. Villa, dans Kafou, Samari. Manifestation a commencé même année passé. Sout-Pakoua, manifestage, Tegenameyo, drapeau Pays-la-Wissy, Al-Drapeau, rouge et noir. Qui se coulait petite de saline yo te des tout diverses par qui te marqué revendication yo aucun ancien revendication dirigeant politique là pas changé principalement démission PM Ariel Henry Moïse a rappelé, 22 août, année passée, Moïse Jean-Charles a participé à au Cap mobilisation contre chef gouvernement, acte impérialiste. Il a même rive bloqué tout débattement pendant environ 4 mois. Conséquence, prix tout le bagaille, particulièrement prix manger, transport, matériaux, construction, vins pichés. En tout cas, nous dit la manifestation de février a déroulé sans aucun incident. En ah bas, 10 positifs sécurité, police nationale. Si en pile, Jacques-Claude Jeffrey, on a quitté le département, euh, Nous pays, on a parlé dans le département sud pays, l'autre point de domine l'actualité, toute propriété pop dans la juridiction au Kaya, en temps, nous pouvons vendre un galon gaz, lan, 750 goudes ou bien 150 dollars haïtiens. Décision ça qui prend, après, nous compte comme commissaire gouvernement, Vélo Kaya, mettre Ronald Richemont, te fait avec et propriété, mettre Pompio, à jeudi 2 février 2023. Plus d'état correspondant à l'État de Delistan, depuis le département sud pays Après une rencontre, le commissaire gouvernement au Kaila réalisé à propriétaire Pompio dans la juridiction, matin jeudi 2 février, le commissaire Ronald Richemont annonçait tout propriétaire Pompio à 2750 gouttes dans Pompio. Selon le chef Pakea, propriétaire je vous expliquer, expliqué, vous payez Gaza en dollars, après vous payez le bateau pour traverser la frontière Matissan. Le conseil obligé d'ajuster les prix. Sinon, le propriétaire pompier, le clé, ne gaz dans le département sud. -là. si c'est pour les gaz qui vont dans le prix normal, donc, ville, ne pas de gaz parce que ne sont pas capables. Parce que Gaza, c'est vrai que l'État demande pour vendre dans le prix normal, mais il y a des dépenses en plus que même vous faites. Permettre que nous ajustions ça fait que nous même nous clairs sur ça et gaz à avant non plus uniforme en deux juridictions avec eux qui coûte vendre qu'à 20 gaz 1000 gros de, galons, 180 de galon, 100 à 20 dollars 150 dollars galon donc nous retirer par ça définitivement et gaz à l'immense la bonne non seulement et on entend nous pour qu'à 20 gros gaz à au moins à 150 dollars poser question sur gaz cap von dans la ouïa. Le commissaire gouvernement dit que les pompes nationales alimentent les marchands à cause de la prix de l'État à vendre le gaz. Il dit que les pompes a sont les propriétaires pour le gaz par pas vendre le gaz et l'opération de la saisie gaz a commencé lundi. Il y a une tendance à aller dans la poupée nationale pour faire le gaz. Pour faire le gaz, pour vendre le gaz. Donc, nous allons prendre disposition. Que le gaz pas vendu dans gaz pas vendu à terre. Le seul côté où fait gaz, c'est la national parce que c'est là il, il, il a 20 nan, 20 nan la vend dans le propre plan, ou même qu'il vend dans la rue. Donc, tel dit si Dieu veut, le problème est supposé régulariser et nous parlons ouais, de la nous dans la rue. faut que nous soulignions que la question gaz qui vend à terre déjà la cause en pile victime dans le département sud. là, Soit caille qui prend du feu et ou bien véhicule qui est à cause du gaz qui est depuis Villocq et département sud Rosebert à destination radio pyramide Monsieur en pilon Rosebert, nous voilà dans le département sud Espy, hein, après plusieurs hôpitaux euh, et Saint Michel Jacquemel et puis la fonctionner l'hôpital pas depuis plusieurs années ça a mal marché directeur départemental santé dans un département sudes pays en Newton j'ai dit annoncions ensemble disposition que eh, pour pou le permettre fonctionnement l'hôpital l'état améliorer les installer y comité en tête hospitalière pour remplacer directeur médical là car prend soin dans l'autre pays eh, et depuis plus que huit ah. mois c'est cause pendant nous Christophe Noël depuis le département sudes pays ah. Concernant l'hôpital Saint-Michel-Jacques-Mel, qui a connu un paquet de calamités, le directeur départemental santé sud-est, Dr. docteur jeudi a fait les points. docteur Noton jeudi a annoncé l'installation d'un comité dans cet hôpital-là qui pourrait remplacer le directeur médical-là qui ki a quitté le pays à soin depuis plusieurs mois dans l'autre pays. Dr. docteur jeudi a bah, garanti qu'il y a une grande disposition pour permettre au comité de faire le travail qui est confié à l'IA. À côté des problèmes docteurs qui parlent là, l'hôpital Saint-Michel Jacquemel, qui est plus gros centre, hospital et département, a pris au paquet de problèmes tant que la majorité des médecins acquis travaillent dans l'hôpital, il y a privée, ça qui la cause. Yo pas jamais disponible pour recevoir par 50% dans l'hôpital Saint-Michel-Jacquemel. Docteur Noton jeudi par garantie, garantit qu'il y ait un gros qui prend prendre compte médecin pour qu'il puisse chita dans un poste pour problème électricité, Il y a un monde dit qu'il y a téléphone qui pourrait clarifier les patients. Numéro 1, santé dans Sud-Est, il y a un partenariat entre la Banque mondiale et l'hôpital qui pourrait permettre une installation solaire qui fait faite pour centre-hôpital. hospitaliers qui a courant 24 sur 24. C'est ce selon Dr. Jeudi, yo, si le docteur Noton jeudi dit. Il pourrait permettre aux patients de se prendre soin dans l'hôpital de l'État. Fonk nous dit l'hôpital Saint-Michel Jacmel, ta dwege la capacité pour recevoir moun cap soutenaires 9 commune de puisque c'est pi gossant hospitaliers hospitalier de malheureusement, n'est pas en mesure. Est-ce que le comité sa pral permettre l'hôpital la pi bien fonctionner En tout cas, son dossier, a suivi. Eh bien, moi, moi c'est un an qui pa remèche parce que c'est le bon Dieu qui l'a pour juger. On se le bat, pays nous nous mêmes Qui ou pour pays pas qui ou pas e, ma hey. e, ma Madame, et comme si mm -hmm. ou va la Ça veut dire. Non, voilà. Ça veut dire, vous avez moun pour un juge? Pour comme si, pour comme juge qui juger. Ça veut dire, et non, je ne veux pas vous faire me parce que je suis avocat. Non, parce que moi, je ne suis pas un bon là comme si je voulais aller. Je ne suis pas un genre là, je ne suis pas comprendre l'artiste là. Et là, pas Il Tout le monde est là. Tout le monde est là. Il là. Il est là. Est-ce que musique? Est-ce que tu as que Je dis, je dit, dis, je me un je me dis, je me dis, je me je me dis, je me dis, je dit, elle je me dis, je me dis, je me si, je quittait terrain, je dit, je je je je je me je boule, je me un boule je me dit oui, je me suis pour la musique, qui fait pour pas je me pour Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me dit, je me suis dit, je me suis dit, je dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me me suis dit, je me suis et moi-même a vindi fa tra président sénateur député eu, il y a 7 jours il y a 2 jours dans 7 jours, il y a 7 jours il y a 5 jours la vindi et 90 ça là moi-même ils ont c'est bon on gagne souci moi-même ils ont gagne souci ils sont gagne souci souci calé souci grim bay d'abtonel Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, le bon, bon, bon, ça bon, bon, bon, ça bon, bon, <laughs> vini bien, vini bien. M'baloué, vini bien. Est-ce que là, Vini pour là. Et nous, puis, qu'on joue là même. Pendant même bouche je parle en plein là. même bon Je n'ai moi maman vola. Je comme là. Je suis moi-même là. Je suis moi-même là. Je suis moi-même Izo get maman get maman to madame get maman to ouais même là on a dit oh get maman artiste pas capable de get maman malin du qui a menti qui l'a étudié beaucoup bon Miss, Michel Joseph Matelie Michel Joseph Matelie pas ce président d'État de Zimoun get maman le président allez voir même cati ce ma fille à dans ma bim get maman tout il y a une Hein? Oh,